Chers traders et investisseurs, jeudi 29 août, bonjour. Contrairement à ce que disent les cassandres, les marchés pour le moment se portent bien, voire même très bien. Après une clôture américaine positive, quoique plus mitigée en Asie, les marchés européens sont très vigoureux ce matin. Le DAX se rapproche de sa fameuse résistance dont nous vous avons parlé il y a deux jours qui n'est plus qu'à quelques dizaines de points maintenant. Alors nous sommes toujours en période neutre. Et il faudrait casser nettement cette zone de résistance située vers les 11 850. Pour envisager une tendance haussière importante. Mais cette résistance pourrait très bien être atteinte cet après-midi. Surtout si les chiffres du PIB américain que nous attendons à 14h30 sont bons. Le VIX continue dans cette atmosphère de baisser, bien évidemment. La situation italienne, nous l'avons appris ce matin, rassure avec la formation du nouveau gouvernement, de coalition. Et en plus de ça, les Chinois ont répété qu'ils étaient toujours prêts à négocier avec les Américains. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans ce contexte. Nous avons assez bien performé ce matin. Nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4, accompagnés de deux belles médailles. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée, de bons trades et vous disons à demain.